Nous allons étudier l'anatomie des paupières. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. L'introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire la face antérieure, la face postérieure, les bords libres, les angles, le septembre orbitaire, les tarses. Et troisièmement, les muscles des paupières. Quatrièmement, les annexes palpebrales. Cinquièmement, la vascularisation. Sixièmement, l'innervation. Et enfin, une conclusion. Introduction. La paupière est une structure cutanio musculo membraneuse en continuité avec les téguments de la face et recouvre la face antérieure de l'œil. Les paupières répondent à une triple fonction. À une fonction de protection du globe, une fonction de drainage lacrymal il schématisé dans ce vidéo. Et une fonction d'expression mimique. Il existe deux paupières. Une paupière supérieure. Voilà. Une paupière inférieure. qui limite la fente Palpebral. Deuxièmement, anatomie descriptive. On va commencer par la face antérieure. Chaque paupière présente un repli cutané parallèle au bord libre appelé le sillon orbito-palpébral. La partie située entre le bord libre de la paupière et le sillon orbito-palpébral est appelée la portion tarsale des paupières. Au-delà des sillons, la portion orbitaire est recouverte d'un pot mince. La région palpebrale se poursuit avec les téguments de la face. En haut, le bord inférieur du sourcil. En bas, le sillon palpébro-génial. En dedans, la commissure palpébrale médiale. En dehors, la commissure latérale. Après avoir décrit la face antérieure de la paupière, Passons maintenant à la face postérieure. Comme le schématise cette coupe sagittale de l'orbite, la face postérieure de la paupière est recouverte par la conjonctive palpébrale Elle est rose et lisse, sa concavité est se moule sur la face antérieure du globe oculaire. Le bord libre Sa longueur est de 30 mm et son épaisseur est de 2 à 3 mm. Il présente à décrire deux portions. Une portion lacrymale qui occupe le 1 5 interne du bord libre dépourvu des, des cils et une portion dite ciliaire qui occupe le 4 5 externe pourvu des cils. À savoir, l'entropion amène les cils à frotter en permanence sur la cornée et à l'uscérer. Elle est plus fréquente au niveau de la paupière inférieure. Concernant les angles, les deux paupières forment deux angles. Un angle externe et un angle interne. L'angle externe est formé par la réunion des deux bords libres de la portion ciliaire. Il est situé à 6-7 mm en dedans du rebord océan. À propos de l'angle interne, est formé par la réunion des deux bords libres de la portion lacrymale. L'angle interne, il contient deux formations. La caroncule et le repli semi-linaire. Le septembre orbitaire. Il se présente sous forme d'une lame fibreuse, mince, blanc, nacré, qui rallient le rebord orbitaire au bord périphérique des tarses. Il est plus résistant au périphérique qu'au centre. Il délimite la loge orbitaire. Il livre le passage aux éléments vasculonerveux et assure la contention de la graisse orbitaire. En paupière supérieure, elle est en rapport avec la grosse du muscle releveur de la paupière supérieure. Et en paupière inférieure, elle est séparée des expansions du doigt inférieur par une couche graisseuse. Le tarse représente la charpente fibreuse des paupières. Son déformation rigide présente à décrire un tarse supérieur, forme ovalaire, et un tarse inférieur moins bien développé que le tarse supérieur. Il est de dimension inégale en haut et en bas, et de 30 mm, pour 10 mm pour la paupière supérieure et de 20 mm pour 5 mm pour la paupière inférieure. L'extrémité interne répond au point lacrymal l'extrémité externe est à 7 mm du malaire. Les deux tarses se réunissent pour former les ligaments palpébraux. Interne et le ligament palpebral externe. Quatrième les muscles des paupières, à savoir le muscle releveur de la paupière supérieure. Le muscle releveur de la paupière supérieure permet l'ouverture palpebrale. Il est innervé par le nerf moteur oculaire commun, le nerf 3, son origine au fond de l'orbite avec les origines du droit supérieur et de l'oblique supérieur. Son trajet se porte en avant entre la paroi orbitaire supérieur et le droit supérieur. Sa terminaison se termine au niveau de l'extrémité supérieure du tars. Dans les miasténigraves, les muscles les plus fréquemment atteints en premier sont les muscles de l'œil et le muscle élévateur de la paupière, d'où la chute de la paupière et la diplopie. L'orbiculaire. Le muscle orbiculaire est contenu dans l'épaisseur de la paupière. Il s'agit d'un muscle plat, circulaire, formé de plusieurs vaisseaux. Il est innervé par le nerf facial et permet l'occlusion palpébrale. Il présente deux portions à décrire. Une portion orbitaire et une portion L'orbiculaire orbitaire, il recouvre tout le pourtour osseux de la base de l'orbite. L'orbiculaire palpébrale présente une portion dite marginale, une portion pré-tarsale et une portion préceptale. La portion marginale ou muscle ciliaire de Riolo est située dans le bord libre. La portion prétarsale, elle naît du tendon direct, du tendon cantal interne. Et la portion préceptale, plus périphérique, elle est formée de fibres circulaires. Cinquièmement, les annexes palpebrales. Elles sont formées par les glandes suivantes à savoir les glandes de mébomus contenues dans l'épaisseur des tasses. Il s'agit des glandes sébacées. Et puis, les glandes de molle, annexées aux cils, ce sont des glandes de type sidoripare. Et enfin, les glandes de qui sont annexées aux cils et aux poils des paupières. Il s'agit des glandes sébacées. Toutes ces glandes assurent la sécrétion lacrymale de base. À noter, l'infection de ces glandes constitue leur gelée. Sixièmement, la vascularisation. La vascularisation, elle est assurée par les artères palpébrales, branches de l'artère ophtalmique, comme présente ce vidéo, qui présente l'artère ophtalmique, qui donne naissance à des branches palpébrales médiales et des branches palpébrales latérales qui vont s'anostomoser pour former le cercle artériel palpébral. Donc, les branches palpébrales médiales sont décrites par l'artère palpébrale supérieure interne et l'artère palpébrale inférieure interne. Ces branches, ces deux branches issues de l'artère ophtalmique, vont s'anostomoser avec les artères palpébrales Supéro-externe de l'artère palpébrale inféro-externe, issu de l'artère lacrymale. Ces deux branches palpébrales, médiales et latérales, vont s'anastomoser pour former. L'arcade palpebrale artérielle supérieure et l'arcade palpebrale artérielle inférieure. Pour former le cercle artériel palpebrale. Les veines forment deux réseaux. Un réseau superficiel sous-cutané et un réseau profond pré-tarsal. Au niveau de la paupière supérieure, les veines internes sont drainées vers la veine angulaire. Au niveau de la paupière inférieure, les veines sont drainées vers la veine faciale. Les lymphatiques. Il existe deux réseaux. Un réseau sous-cutané et sous-conjonctival. Ces réseaux donnent naissance au vaisseau lymphatique et sont drainés vers les ganglions sous-maxillaires. Deuxièmement, l'innervation. l'innervation sensitive elle est assurée par les branches du sein, du trigéon, le nerf nasal externe en dedans, le nerf lacrymal en dehors, le nerf frontal en haut et sous-orbitaire en bas. En conclusion, les paupières forment de chaque côté deux structures musculo fibreuses Elles jouent un rôle primordial dans la protection du globe oculaire avec étalement du film lacrymal sur la cornée. Il est classique du point de vue chirurgical de les séparer en deux portions verticalement, en portions tarsales, et en portion septale, et en deux portions dans le, dans le sens antéropostérieur ou lamelle chirurgicale, en lamelle antérieure et lamelle postérieure.